aujourd'hui nous allons filmer essayer une dodge ram petite voiture utilitaire pour travaux dans les bois alors elle se met en route toute seule voilà personne est à bord Je vais voir l'intérieur. Et voici le salon ambulant que nous allons essayer aujourd'hui. From aboard, ham. Juste couper la radio. Alors pour faire un comme petit tour, on a un tour un peu habituel. Okay. On démarre, tu pars tout droit et puis tu vas aller sur la voie rapide pour faire le tour de la 29 jusqu'à la Nationale 25. Ça va. Et on va vers Cour Saint-Etienne. Okay. ok, tu fais un peu GPS si tu ouais, vois Je te ferai GPS. Ouais. <rire> C'est parti. Verrouille à central centrale, évidemment. Siège au est-ce que c'est confortable Ouais. Tu es bien assis C'est très confort. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un salon. impressionnant. Impressionnant. Je crois que j'ai jamais eu autant de place à l'arrière que dans ça. cette voiture. Regarde la largeur de vide-poche. Ouais. C'est un siège dans cette voiture. C'est ici, hein Ouais. Un ah, non c'est super calme hein, C'est.. Depuis, depuis combien de temps en fait Depuis le mois de mars. Ah, depuis le mois de mars. Ouais. Elle était neuf, je l'ai acheté. Neuve. Tu l'as acheté neuve. Oui. Pas d'occasion. Non. Alors, quel est l'intérêt de démarrer le moteur à distance en fait quand on, en fait comme elle est équipée au gaz, le fait de la démarrer à distance, le démarrage se fait à l'essence. Comment on la démarre à distance, le démarrage se fait à l'essence. Et puis quand on arrive à sa voiture, on roule et on est au gaz. Ce qui permet de diminuer la consommation d'essence. Le gaz étant très très économique et beaucoup beaucoup moins polluant que l'essence et que le diesel. Que, et un V8 moteur émis 5 litres 7. Pas euh, comme dans un salon là. Là, de la place. est ce qu'on porte dans les virages de montagne, si, si tu restes toujours à ta place aussi. Et au niveau rendement, il y a ce qui est Et des vitesses courtes, des blocages différentiels. 4 x 4 aussi ah. tu en... Oui, en. oui, Oui, et Tu peux Mais passer là... en, en, en mode manuel à ce moment-là Non, je suis toujours en mode automatique. <rire> Alors tu as le mode 4x4, tu as le mode 4x4 automatique, tu as le mode ordinaire, et puis tu. Là, 4 /4 on ne sur... saura pas vous le montrer, le mode 4x4. Ça risque d'être un peu dur. Bah, il faudrait un terrain. La blarpe. 6 secondes pour arriver à 100, alors. <rire> Je ne le fais pas. pas. Très haut sur la route, donc on va vraiment bien. Passer. Ouais. La mettre un cruise control. Ah, creuse control. Ah eh ben, on va le mettre. Ok. Voilà. Je lâche tout. C'est pratique, un hein, creuse control. Ouais. Je trouve aussi sur une automatique peux faire un crush control même à très basse vitesse. Oui, tout à fait. Il y a, il y a différents types de cruise control ici. Il y a moyen d'accélérer, de relâcher la pédale et il revient à sa vitesse. C'était pas le clavier des véhicules précédents. On souhaite Vitre électrique évidemment Téléphone Jean-Pierre. Oui. Euh, tu veux que j'appelle quelqu'un Non. Ah, C'est parce que tu vois qu'il a... Appel Jean Appelle Jean-Pierre. J'appelle Jean-Pierre pour accrocher, appuyer sur le bouton téléphone du volant. Oui Jean-Pierre, bonjour. Ben j'ai téléphoné pour avoir des nouvelles. A bientôt, au revoir. C'est très pratique en fin de journée, comme ça on appelle ses clients. Oui. Qu'une ma libre comme vous avez pu l'entendre. C'est Bruxelles en béton. Qu'est-ce que ça va donner Les petites routes? Ah parfois c'est un peu serré, mais j'ai l'habitude. J'ai toujours eu des gros véhicules. voilà, moi du moment où j'ai un centimètre de chaque côté, je peux passer. Quel tonnage en fait avec sa voiture Ah légalement 3,5 tonnes. Mais j'ai cru comprendre qu'aux Etats-Unis, la norme en traction est à 5, ,5 tonnes 5 et ces véhicules sont faits, paraît-il, sans je suis pas certain, pour tracter, enfin ils sont conçus pour tracter 5, ,5 tonnes 5, paraît-il, mais 3 ,5 tonnes 5 sans souci. Tracter, hein, en plus du poids. Mais ils font un permis BE pour ça. Quelle est la consommation Ben Ça dépend comment on roule. Et ça dépend si on tracte ou on tracte pas. Mais en ayant le pied léger, euh, on est à, allez, à un petit 10. De gaz. Hein. De gaz. Gaz, LPG. fois moins cher que de l'essence et du diesel, plus de trois fois moins cher et où te fais le plein il oh, ya a, a assez de pompes dans le coin il y en a plusieurs je vais pas citer de marque ouais voilà en roulant en poule hein. pas et quand on tracte on consomme plus hein, mais quand je tracte c'est toujours minimum une tonne une tonne 5 ça descend rarement en dessous de tonnage hein. avec les euh, un broyeur euh, un tracteur sur remorque un gros tracteur je suis au maximum. Freine bien. Ah oui. Enfin, comme c'est comme un véhicule assez lourd, faut le dire, il y a un peu plus d'inertie que d'autres véhicules, mais bon, c'est une question d'habitude. On le sent qu'elle freine. Alors au prochain 30, c'est 50 50. Et après ça passe à 30. Juste à hauteur plus que qu'il va plus Ah oui, à l'école, même non. En... Je ne sentais rien que, que une petite vibration. Je suis vraiment bien installé. en marche Bah oui, je pas. Il y a une caméra de recul. Ouais. Ce qui aide. Ce qui aide. Oui, il y a les capteurs à l'arrière. Et à l'avant aussi Non. Les... Ce qui ne m'a pas empêché de prendre deux, trois fois une souche d'arbre. J'ai déjà pris trois coups, plus une griffe. Comme ça. Je vois un peu comment on s'en sort dans les grands villages. Tu es prêt Martin ne bascule pas et t'as plaisir Là quand j'appuie là, c'est le mode remorque chargée c'est à dire quand j'ai une remorque très chargée le... comme c'est une automatique les rapports changent différemment plus court et je crois qu'il y a d'autres modes là, mais j'ai jamais j'ai pas mes lunettes mais le mode remorque chargée je l'utilise souvent Il y a une prise de courant pour le rasoir. prise américaine, mais il y a des prises européennes aussi. <rire> en 115 volts. Ouais. <rire> Un petit coup de klaxon Oui. On sent vraiment pas qu'on ça Pas pris où pour baisser la suspension Là. Là, on descend, là, on monte. Allez, on, comme on roule pas vite, on peut monter. On, va monter. on ne le voit pas en roulant. Ah, si, si, on le remarque. Du coup, la suspension est beaucoup plus pure, bien Oui, Oui, parce que c'est fait pour le off-road. <rire> ah, voilà. C'est pour passer des. Par contre, si on dépasse une certaine vitesse, il redescend automatiquement. Ah, oui, c'est pour Descente, ça c'est pour, pour accrocher une grande remorque. Voilà. Tu, par exemple, tu, tu vas pour atteler une remorque et que ta boule est trop haute, tu peux encore coller au sol. Et puis le fait que ça redescend aussi, ça diminue la consommation. plus d'aérodynamisme à une prise. Tu redescends maintenant, juste pour voir, faire remonter en position normale Euh. Non. Voilà. J'ai peut-être descendu un peu. Ah oui, là maintenant c'est l'arrière qui descend. Ouais. <rire> là, je trouve ça rigolo. Je bouger. Et là il y a d'autres, il y a un mob. C'est étroit, mais quand, quand on connaît les largeurs, on y arrive. <rire> tu sais Moi j'aurais pas osé le faire. Ouais, Parfois j'ai une remorque de 5 mètres derrière. Ture que les ralentisseurs ne servent pas à grand chose avec des véhicules comme ça. Oui, oui c'est vrai que la suspension est excellente. C'est un modèle suspension hydraulique, hein, parce qu'il y a des modèles sans suspension hydraulique. pour pouvoir monter et descendre c'est Il faut une suspension. Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Parce que si ça la met plus au sol, par exemple, il y a des modèles qui n'ont pas de suspension, ils sont plus hauts. Hein. voilà J'imagine que la suspension a ses avantages et ses inconvénients. C'est ouais. une chose de panne. si Voilà. Alors, on le temps de voir le moteur. Oula, oh ça c'est. faut. Quel gros moteur. Il y a de la feuille d'art. Ça c'est de la grosse mécanique américaine. Et ils ont de la place, c'est comme ça le, le radiateur qu'il y a là-dedans.